Nous allons commencer. Euh, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, bienvenue à cette table ronde sur la traduction des œuvres littéraires états-uniennes en, en France. Avec nos invités Bermudine euh, Béguin, Sylvain Bourneau et Alain euh, Tissu, table ronde qui clôt ce euh, très beau concret de la FEA sur légitimité, autorité, canon. Je voudrais tout d'abord remercier nos trois invités. Je vous remercie tous les trois d'avoir accepté euh, notre invitation. C'est Sylvie qui, a, qui est le cerveau et le cœur de, de cette table ronde. Euh, le thème de cette table ronde est lié bien évidemment au, au thème du, du Congrès, grâce, grâce à la réflexion sur la création, la diffusion, la légitimation d'un canon littéraire américain en France par le biais de la traduction. Et euh, la question des passeurs de la littérature américaine en France est très présente dans le paysage universitaire américainiste français depuis longtemps, mais surtout, ces dernières années, grâce à plusieurs colloques euh, euh, organisés dans plusieurs universités, plusieurs colloques intitulés précisément « Passeurs de la littérature américaine en France », et je fais un peu de pub pour ma revue préférée « Transatlantica »,« Deux numéros de la revue de Transatlantica euh, », revue électronique de l'Alpha, euh, sur ce thème euh, et issus de ces colloques sont prévus pour cette année et l'année prochaine. Et d'ailleurs, un atelier sur ce thème, la savoir méconnu de l'État américain en France, arrive juste avant euh, cette table ronde. Euh, le but de cette table de ronde est d'avoir une conversation euh, sur vos expériences personnelles euh, de traductrice et de journaliste hein, en ce qui concerne la traduction des, des œuvres littéraires euh, états-uniennes et leur diffusion, et de réfléchir à partir de euh, vos expériences à la formation du canon littéraire américain en France par le prisme de traduction. Il s'agit bien évidemment d'explorer ces questions plutôt que de donner des, de donner des réponses définitives d'ordre général. Je vais commencer par présenter nos trois invités. Véronique Béguin d'abord, qui est traductrice littéraire dans l'anglais, professeure, à l'Université Bordeaux-Montaigne et euh, organisatrice euh, avec toute l'équipe de Bordeaux de ce, de ce colloque. Euh, elle en... Pendant une heure encore. Pendant une heure encore. <rire> Après <'est> la fête. <rire> euh, elle enseigne la littérature américaine, la traduction et la traductologie et elle dirige le master Traduction pour l'édition. Elle a écrit sur la littérature, l'art et l'opéra américain et sur la traduction. Elle a notamment traduit pour la Bibliothèque de la Pléiade, Oscar Wilde, Francis Scott Fitzgerald, uh, Jack London, George Orwell, uh, Charlotte Bronte, et pour d'autres éditeurs, Delmore Schwartz, uh, uh, Rivka Galchen, Sarah Rose Etter, Joanna Walsh, Arjaka Germond. Elle traduit également régulièrement des articles de sciences humaines et de, des textes de catalogues d'art. Elle a dirigé euh, le volume Quand l'Europe retraduit de Great Gatsby. Elle a co-dirigé pour la revue Mémoire du Livre le, volume, le traducteur et sélecteur et euh, le volume « Les traducteurs de bandes dessinées ». Elle co-dirige la collection euh, « Translation, Translations » au euh, Prince Universitaire de Bordeaux. Elle a animé des ateliers de traduction au lycée, à l'École de traduction littéraire du Centre national du livre, à l'École euh, Normale supérieure de la rue d'Ulme et à Bruxelles. Elle est membre du jury du, du Prix euh, Paul Ben-Simon de, de la me meilleure recherche en traduction de l'Institut du monde anglophone à la Sorbonne Nouvelle et il préside l'association Matrana, de, euh, maison de la traduction en Nouvelle-Aquitaine, qui fait fédère traducteur-éditeur de Nouvelle-Aquitaine et travaille à mettre en valeur des traducteurs littéraires et qui euh, travaille aussi pour la sensibilisation du public, du grand public aux enjeux de la traduction littéraire. Sylvain Dermont euh, est fondateur et directeur du journal euh, Analyse d'opinion critique. Il est également producteur de l'émission La Suite dans les idées euh, sur France Culture, une émission hebdomadaire, euh, surtout sur les sciences sociales, mais qui euh, invite régulièrement des, des écrivains, surtout français, dans la deuxième partie de, de l'émission. Euh, il est professeur associé à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne. Euh, il est l'auteur d'un livre de poésie qui s'intitule Batonnage » et de films documentaires, notamment la série Les intellectuels du XXIe siècle. Euh, depuis la fin des années 80, euh, il a participé au lancement de trois revues et journaux la revue de sciences politiques, Politics, l'hebdomadaire air, Les Airs dont il fut le directeur adjoint de la rédaction entre 1994 et 2008, et le quotidien en ligne Mediapart, dont il a fait partie du groupe de journalistes fondateurs entre 2008 et 2011. Et il fut par ailleurs directeur adjoint de la rédaction de Libération entre 2011 et 2014. Il a enseigné comme professeur associé à l'EHESS et comme professeur invité aux Beaux-Arts de Paris, aux universités de Neuchâtel, Saint-Galles et Reading. Et c'est un grand passionné de, de littérature euh, et surtout de littérature anglophone. Last but not least, professeur de littérature américaine et de traduction à l'université de Rouen. Sa recherche actuelle porte sur la lecture et l'esthétique. Elle est aussi traductrice de fiction et de poésie, principalement américaine. Percival Everett, Angela Fournoy, Nick Flynn. Juman Haddad, Larry Hunt, Jerome Rothenberg, Adam Thirlwell, Steve Tomasula, Sula et récemment Paul Oster. Je crois que tu as comme projet de traduction euh, un ouvrage, un ouvrage de Lance Olsen. Oui, un ouvrage. Mm, voilà, notre, notre invité d'honneur du, du congrès. Okay. Euh, elle a aussi traduit vers l'anglais en collaboration avec Larry Hunt le roman d'Arnaud euh, Bertinam. Ma solitude s'appelle Brando, Brando My Solitude, chez Counterpart. Uh, press. Voilà. Euh, je voudrais commencer par, par vous proposer de faire trois courtes interventions euh, qui abordent la manière dont s'opèrent vos choix euh, de traduction euh, de texte en tant que traductrice euh, et les choix de Céline Bourbon en tant que journaliste hein, euh, quand vous parlez d'un texte américain. Euh, ou quand vous publiez des articles sur les textes euh, américains dans les revues que vous avez dirigées ou que vous dirigez. Alors, on va commencer par ces trois courtes interventions et puis euh, on, va, on va passer aux questions. Oui, oui. Euh, ben, Merci Monica. Euh, donc, ben, En fait, moi, il faut que je fasse une distinction entre les, les traductions que je peux proposer à des éditeurs ou les, les sollicitations qui me sont adressées par les éditeurs. Euh, dans ce second cas, euh, en général, j'accepte les propositions s'il y a un intérêt euh, formel, quel qu'il qu soit, euh, même s'il s'agit de, de littérature euh, le grand public, par exemple d'un polar, euh, de littérature dite de, de genre. De genre. Euh, pour donner un exemple, le, le, le roman de Wiley Cash, um, This Dark Road to Mercy, était euh, une narration euh, faite du point de vue d'une fillette, euh, mais le texte est, euh, dans, dans son ensemble, écrit euh, dans un, avec un vocabulaire recherché, dans un style aussi de registre assez soutenu, donc j'étais intéressée par cette, ce compromis, cette voie à trouver euh, entre le point de vue d'une fillette et... Euh, euh, et un registre de langues assez euh, relativement soutenu. Ensuite, pour, en ce qui concerne les propositions euh, que je fais aux éditeurs avec plus ou moins de, de succès, euh, là, euh, en général, il s'agit de textes euh, beaucoup plus euh, novateurs euh, d'un point de vue formel. Euh, je pense à, à *Scotch Atlas de Blake Butler, euh, où là, le, le, la traduction pose des questions euh, auxquelles je n'ai pas les réponses euh, en début de parcours. Euh, voilà. Venir là. Oui, bah j'allais effectivement établir la même distinction quanne cest c'est-à-dire qu'il y a, il y a deux, deux types de traducteurs, d'une certaine manière, de ce point de vue-là. Il y a ce qu'on appelle les traducteurs apporteurs, c'est maintenant un concept qui, qui circule, et puis les autres traducteurs. Alors, le traducteur apporteur, c'est celui qui apporte des idées, apporte des suggestions à l'éditeur, en général sans rémunération, sans contrepartie financière, c'est bien le problème, parce qu'ils joue en fait le rôle d'un directeur de collection, d'un agent, d'un scout. Bon. Euh, et puis donc il y a les traducteurs qui, qui, ne, qui travaillent sur commande en fait. Alors moi j'ai essentiellement travaillé sur commande, c'est-à-dire que j'ai été sollicité pour telle ou telle traduction dans telle ou telle maison d'édition, euh, c'est le cas systématiquement pour la pléiade, euh, C'est pas moi qui arrive avec des propositions euh, auprès du directeur de la Pléiade en me disant euh, « je voudrais traduire ceci ou cela bon. ». Euh, ça a été le cas aussi pour euh, une maison d'édition d'Andelès pour laquelle j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, qui s'appelle « Les Éditions d'eau ». Cela dit, euh, j'ai fait des propositions parfois, euh, je continue à espérer euh, pouvoir les voir déboucher. Alors, euh, parfois ça a marché, euh, dans le cas... Euh, alors, il y a longtemps maintenant, mais j'avais réussi à, à faire publier par un éditeur qui s'appelle Ombre, qui publie plus trop de traductions maintenant, mais, euh, des nouvelles de Delman Schwartz. A l'époque, Delman Schwartz était très très peu connu en France. Euh, il est toujours assez peu connu d'ailleurs, mais il y avait vraiment, de mon point de vue, lacune. Là. En fait, il, y avait, euh, il y avait un manque, euh, notamment parce qu'il a, a écrit de la poésie qui n'est pas forcément extraordinaire, mais il a écrit pas même, quelques nouvelles qui sont remarquables. Euh, donc voilà, donc ça, effectivement, ça avait été possible, euh, j'avais été suivie. Mais j'ai un contre-exemple aussi d'un échec qui m'est resté sur le cœur pendant longtemps. Euh, j'ai fait ma thèse sur John Cheever, et euh, pendant très longtemps, euh, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on qu publie les nouvelles de Cheever, parce qu'en fait, les romans de Cheever avaient été traduits. Et là, c'est toute la question d'écart entre le canon américain et le canon français, euh, qui se pose déjà d'emblée euh, à partir de, de ta question, Monica. Euh, les romans avaient été traduits, or c'est vraiment pas du tout euh, ce qu'il y a de plus intéressant dans son œuvre. Et, et de fait, aux États-Unis, il est reconnu comme noveliste, et non pas comme romancier. S'il a eu pour c'est pour ses nouvelles, c'est pas pour, ses, pour, pas pour euh, aucun de ses romans. Donc, euh, donc j'ai essayé, j'ai essayé, essayé, essayé de, de, de placer les, les nouvelles d'Achiever, euh, et puis j'ai entendu des réponses assez extraordinaires auprès des éditeurs. Euh, euh, par exemple, non, c'est un écrivain de riche qui parle de milieux qui n'intéressent personne, le Alors à ce moment-là, effectivement, je ne sais pas s'il si fallait publier Proust, par exemple. Mais euh, j'ai entendu ça et puis on dit aussi « Ah non, les nouvelles, ça n'intéresse pas le lectorat francophone, c'est pas possible, etc. » Donc, bon, ça finit par être publié, pas dans, dans les traductions, mais dans, dans les traductions d'une autre traductrice, enfin, quelqu'un qui n'était pas vraiment une traductrice, du reste. Euh, euh, euh, euh, non, je ne veux pas paraître ramère non plus, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'était pas terrible quand même, les traductions. Je, je les ai regardées près. Euh, ça a été publié par Le Serpent en qui était une division d'édition que j'avais complètement omis de contacter, ce qui était absolument euh, bête de ma part. Voilà, donc ça c'est un échec, d'une tentative de ma part d'être une traductrice apporteuse. Voilà. Plus récemment, j'ai recommencé à faire des propositions, parce que là, je sors d'une période où j'avais beaucoup de commandes, en fait, du coup, pour la pléiade, je sors de cette période-là, donc je réfléchis à des propositions euh, qui marcheront ou qui ne marcheront pas, on verra, euh, c'est en cours euh, d'examen. Mais c'est vrai que, moi, je, la question ne se pose pas tellement pour moi, parce que j'ai surtout travaillé sur commandes. En fait, voilà. Merci. Merci. Euh, oui, donc la question se pose légèrement différemment dans mon cas, puisqu'il s'agit pas de traduction, mais peut-être que vous l'avez formulé. Comment je, je suis amené à choisir, du fait pour les journaux dans lesquels je travaille j'ai travaillé, euh, de rendre compte de, de, de, tel, de tel livre Sachant qu'évidemment, euh, dans la position dans laquelle je suis, on a l'embarras du choix euh, que euh, chaque rentrée littéraire et, et au-delà des rentrées apporte. Euh, un nombre considérable d'ouvrages en traduction notamment et que parmi les ouvrages en traduction et les ouvrages en traduction depuis la langue anglaise sont je ne sais pas quel est le pourcentage, je pense que c'est de l'ordre de 60. Ouais, 60%. Ouais, 60%. Ouais, 60%. Euh, donc c'est considérable. Euh, c'est pas, pas facile de répondre de manière euh, précise à cette, à cette question. Euh, en plus j'ai le sentiment que les choses ont pu évoluer avec le temps euh, dans mon cas. Euh, euh, j'ai sans doute aujourd'hui un, euh, euh, un peu moins le loisir de, de, euh, de travailler en amont, euh, de repérer des livres avant qu'ils arrivent euh, sous mes yeux, sous la forme de, de leurs titres imprimés dans les programmes de parution le des maisons d'édition. Ce que j'ai euh, longtemps fait, alors avec l'âge, c'est qu'il y a malgré des œuvres qui continuent d'être traduites et, et, et donc ça permet aussi d'avoir l'envie de suivre des œuvres des auteurs, d'avoir une politique des auteurs. À ce point Je pense que euh, moi, c'est un, un compagnonnage avec les auteurs, c'est quelque chose d'important pour moi, mais j'adore aussi, évidemment, découvrir euh, de nouveaux auteurs, qu'il s'agisse de, de, de gens euh, euh, qui débutent euh, en langue originale, ou de gens qui n'ont jamais été traduits, peu importe, c'est deux cas de figure différents. Euh, donc, en, en tous les cas, je, je, je, ce que j'observe, c'est que, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est que euh, depuis le milieu des années 90, où j'ai commencé à, à faire ce genre de choses, et aujourd'hui, euh, l'univers de, de, de l'édition en général de la littérature, donc on parle de domaines, l'univers de l'édition de la littérature, de, de la littérature en traduction, a beaucoup, beaucoup changé et change extrêmement vite euh, en ce moment. Euh, que, que vos métiers sont apparus que, que, euh, et que ça pose de nouveaux problèmes de décalage entre effectivement les canons euh, euh, et euh, la réception et euh, je, je veux dire que si euh, je n'avais pas quelques outils qui me permettent de, de, de travailler en amont d'être un peu courant, et qui sont des outils simples c'est simplement l'attention que je peux porter à, à certains journaux américains et anglais euh, en particulier parce que je, je lis assez régulièrement le Guardian et, et, et les New York Times et le New Yorker et la Netflix Books et la Netflix Books euh, c'est ce... voilà, c'est ces lectures euh, transversales, qui, pas, pas toujours à fond, mais, enfin qui me permettent quand même de repérer les noms, d'avoir... Euh, bon. Et donc je, je fais beaucoup plus confiance à ça que au communiqués, aux prières d'un des livres qui sont parfois comiques, dans, dans les blurbs, de choisir que ce vieux, euh, toutes les pages, enfin, il n'y a aucune espèce de hiérarchie euh, pour le coup de la légitimité des titres de presse qui rendent compte de, des livres, euh, parce que c'est manié par des gens qui ne savent pas en fait à quoi renvoient euh, les différents titres ou la réception. Donc euh, voilà, je dirais que c'est principalement euh, la lecture euh, préalable, de, de, une espèce de veille préalable d'un certain nombre de journaux euh, anglais et américains qui nous permettent de, de faire des choix... Euh, et puis, beaucoup, comme je le disais, la politique des auteurs, le fait d'avoir envie de, de, de, de suivre des gens que je connais depuis longtemps. Alors, ce que, que j'entends dans, dans, dans ce que vous, vous dites, il euh, y, y a deux, deux choses. Euh, tout d'abord, ce que disait, disait Véronique sur, la, enfin, sur la, la différence entre un canon américain et un littéraire américain aux États-Unis et euh, un canon littéraire américain en France. Qui, euh, qui évolue, bien évidemment, et euh, les traductions jouent un rôle important là-dedans. Et puis, euh, lié à cela, la question de la légitimation de certains auteurs euh, par euh, la, la traduction, par la publication des, des œuvres. Euh, et je, je voulais vous poser une question sur euh, le, le choix des, des, des maisons d'édition. Euh, vous avez travaillé avec beaucoup, beaucoup de maisons d'édition et, euh, et, et beaucoup de types d'édition de, de textes. Qu'est-ce qu qui se joue dans ces choix-là euh, Dans les, les, les, les préfaces, les notes, les appareils critiques, euh, dans une édition canonique comme la Cléade, par exemple. C'est comme bon, le disait avant, le, avant le, la, la, la table de ronde euh, à son professeur de lettres au lycée, c'est ça, il, il voulait que le rom roman noir américain paraisse... Euh, enfin, il y a, a un volume de la des dédié, dédié au roman noir américain. Euh, donc, est-ce que vous pourriez commenter euh, sur, sur ça, c'est-à-dire euh, sur la, la question des, des maisons d'édition et des, des types d'édition euh, euh, que, que vous avez pu euh, euh, créer euh, et, et, et Sylvain Bourneau que vous avez euh, pu, pu consulter, lire, euh, sur, sur lesquels vous avez écrit Oui, alors moi j'ai travaillé pour deux grands types de éditions je dirais, puisque d'une part j'ai travaillé pour Gallimard et, et surtout pour la Pléiade. Euh, donc là on a un type d'édition très particulier puisqu'on a une traduction qui est accompagnée systématiquement d'un appareil critique, une notice, ce qu'on appelle une notice à la qu'on va se à une espèce de préface, mais et avec un, des, un des règles. Alors, et un travail d'équipe, voilà. Et donc une notice des notes, une note sur le texte, et puis un travail d'équipe. Euh, édition Pléiade, alors il faut savoir que quand on travaille pour la Pléiade, on peut aussi euh, dire « moi j'accepte la traduction et je ne ferai pas la parécritique » ou l'inverse. Pascal Antonin dans la Pléiade a a fait de la parécritique, critique n'a pas voulu faire de traduction. Euh, d'autres euh, traducteurs de ma connaissance ont voulu faire des traductions sans faire de la parécritique. critique Moi j'ai toujours, euh, pour les traductions qui m'ont été confiées, accepté le tout. Avec pas mal de craintes euh, au départ, euh, en me disant que je n'étais pas du tout légitime pour faire les, les appareils critiques. Parce que, euh, bon, ce pas que je me sentais d'emblée légitime pour traduire, mais, mais, mais, mais j'étais particulièrement peu sûre de moi, au départ, euh, pour euh, quand il s'agissait d'accepter de faire des notices sur l'œuvre et tout un appareil critique. Et puis, je me suis prise au jeu parce qu'en fait, la première que j'ai faite, euh, une des premières que j'ai faite, en fait, mais ça va paraître bientôt, donc ça c'est toute. Euh, toute une aventure, c'est celle de Bronte. Et je suis à priori spécialiste de littérature britannique des années. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter d'intéressant et de pertinent et de légitime sur Charlotte Bronte, un roman en particulier qui s'appelle Violette. Et puis en fait, euh, c'est très intéressant en fait, de faire ces, ces notices parce que ce n'est pas, pas forcément les mêmes objectifs ceux qu'on a quand on écrit un article ou quand on fait un cours. C'est-à-dire que euh, il faut être à la fois extrêmement rigoureux, il faut suivre. Il y a des, il y a des préceptes, hein, il y a tout un cadre théorique de la notice réale, Il faut passer par certaines étapes, il faut euh, euh, notamment euh, euh, faire un panorama de la réception, à l'époque de l'apparition, à l'époque contemporaine. La note sur la traduction Alors, la note sur la traduction, ça c'est petite chose, chose, c'est pas très, très important. Il faut euh, évidemment balayer euh, les, les grands thèmes, ce euh, qui émerge de l'œuvre. Euh, euh, et puis on a une certaine liberté en même temps. Euh, et on a une certaine liberté pour dire des choses sur le texte qui n'ont pas forcément été dites par d'autres. Euh, et en fait, euh, à partir du moment où on est universitaire on sait se servir de, de, des bibliothèques et aller piocher des articles pour se documenter, bon, dans, dans mon cas sur Brontë, je ne savais quand même pas grand chose, il faut bien le dire au départ. Donc j'ai lu pas mal de choses sur, sur Brontë sur ce texte en particulier. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un exercice très intéressant parce que moi, de plus en plus, dans, dans mes différents métiers, j'aime faire de la médiation en fait. En tant qu'enseignant, on est médiateur de toute façon, mais je me suis rendu compte au fil des années que j'aimais beaucoup faire de la médiation euh, autour de mon travail de chercheuse, autour de la littérature américaine, autour des traductions que je faisais. Donc la notice, ça me convient parfaitement parce que, dans les critères aussi euh, qui font une bonne notice, c'est la faculté, la, comment dire, l'aptitude à s'adresser à un public qui dirais pas un grand public, mais un public cultivé, un large public cultivé, tout en disant des choses très précises et très documentées et, euh, et pertinentes. Et ça, je trouve, c'est vraiment un équilibre intéressant à chercher. Donc voilà. Donc il y a ce travail-là pour La Pléiade, ce travail d'appareil critique. Pour ce qui est de la traduction elle-même, euh, je n'ai pas le sentiment de fonctionner différemment quand je traduis pour La Pléiade et quand je traduis pour des petits éditeurs indépendants, que j'ai fait aussi parallèlement pas mal ces dernières années. Voilà. Donc, c'est surtout la. Alors, pour, est, pour répondre à ta question sur le travail collectif, alors ça, c'est encore une autre dimension de la pléiade. Et effectivement, dans la pléiade, on ne se trouve jamais chargé de l'intégralité d'un volume. Donc, euh, euh, dans la plupart des pléiades, j'ai eu une œuvre à traduire, sauf dans la pléiade d'Orwell, j'en ai traduit deux. Euh, donc, on travaille avec des euh, collègues. Et, euh, et là, le, comment dit, la collaboration, elle est à géométrie variable. C'est-à-dire que. On a les consignes de, de, de la personne qui est responsable de l'édition. Dans mon cas, ça a été pratiquement tout le temps Philippe Chavouski, à une exception près. Euh, on se met d'accord sur un certain nombre de choses. Là. On se met d'accord sur un certain nombre de choses. Par exemple, on se met d'accord sur le fait qu'on ne va pas moderniser euh, les textes. Euh, ça, mais ça, c'est parce que c'est la pléiade aussi. Et puis, que la pléiade fait appel en général à des coordinateurs qui, sont, qui valident cette position de principe. Donc, on ne modernise pas les textes. Euh, on n'opère pas non plus de lissage des textes. C'est une chose sur laquelle Philippe Jaworski avait attiré notre attention il y a quelques temps dans la période London, il avait dit bon, c'est parfois mal écrit, il y a des répétitions, ou c'est lourd, mais on ne va pas commencer à réécrire le texte pour euh, l'embellir, hein, puisque effectivement, il y a, il y a eu, bon, à l'époque des bases fidèles, on a beaucoup connu l'embellissement via la traduction. Donc non, on ne on, on, on lisse pas, on, on, euh, euh, on ne modernise pas. Et puis, euh, on se fait d'accord aussi, parfois, sur les choix lexicaux. Je venir lui un exemple en, en, en réfléchissant à cette table ronde. Euh, je me souviens d'un week-end chez Marc Chentier, on avait été extrêmement bien reçu et on avait... C'était la seule fois qu'on l'a fait, mais c'était mémorable. On s'était réunis pour un week-end pour, pour justement mettre au point un peu des stratégies euh, collectives. Et on avait débattu pendant très longtemps sur la traduction du mot « rivière ». Alors, qu'est-ce qu'on disait Est-ce qu'on disait « qu disait Côte d'Azur » ou pas euh, Et donc, euh, ça c'est un exemple, on avait aussi beaucoup débattu sur... Euh, alors, plus récemment, c'est pas du corpus américain, mais on l'a pas mal débattu, alors par mail cette fois, parce que c'était pendant la, la fin de la pandémie, au début de la pandémie plutôt, sur euh, le concept de « common decency » chez Orwell. Et là, c'est un exemple quand même assez intéressant parce qu'on ne s'est jamais mis d'accord. Marc, Chentier, Philippe et moi, on ne s'est jamais mis d'accord. Sur... On n'a pas échangé longuement, mais on avait des optiques différentes. Et alors là, alors que d'habitude la payade tient une forme d'homogénéisation, euh, on a décidé que ben, chacun garderait ses parti Voilà. Euh, sur la question des je disais tout à l'heure que les, les panoramas changeait assez vite, euh, peut-être je peux dire un mot, euh, mot là-dessus. Euh, je crois que, enfin, je suis sûr que, que beaucoup de maisons d'édition se sont constituées dans les années 1980-1990 autour de la littérature étrangère. Euh, et dans ces maisons, la littérature américaine jouait un rôle important. Quand j'ai commencé à lire de la littérature au lycée, euh, j'ai plutôt tendance à lire de la littérature américaine. Et je crois que c'est un, un trait euh, générationnel. Je pense qu'on était assez peu curieux de la littérature française. Euh, ça a commencé vite. Hein, je sais très bien les deux premiers romans français contemporains que j'ai lus. C'était en 1985, le premier roman de Jean-Philippe Toussaint et celui mondial. Euh, mais ça inaugure euh, voilà, beaucoup de lectures en littérature française. Mais malgré tout, la littérature euh, étrangère était, été, euh, je crois, à façonner un public, les gens de ma génération, pendant très longtemps. Les libraires sont en train de nous dire depuis quelques années que, que ce public euh, euh, évolue, qu'il se dirige aujourd'hui vers euh, des, des livres, euh, des essais, un certain type de livres de sciences humaines qui parlent de l'anthropocène, qui parlent de genre. Euh, euh, Il y a un mouvement dans les librairies en fait, qui s'opère depuis la littérature étrangère vers. Euh, ce type de livre. Euh, C'est concomitant, je ne sais pas quelle est la relation de causalité ou pas, avec le fait qu'un euh, certain nombre de ces maisons euh, créées dans les années 70-80, pour certaines un peu plus tôt, 60, je pense à question pourquoi, euh, sont des maisons euh, familiales, petites, qui sont en train de disparaître, qui ont déjà disparu, qui ont été rachetées, qui ont été absorbées. Euh, je, enfin, moi par exemple je, je regarde même plus ce qui se produit aux éditions Christian Bourgois j'ai guillemets parce que je pense que c'est une, une imposture euh, de marque et de nom euh, vu euh, le sort qui a été réservé à, à, à Dominique Bourgois qui co-dirigeait cette maison dirigeait cette maison pendant les dernières années j'ai beaucoup d'inquiétude sur ce qui est se passer euh, euh, je ne sais pas ce que vont devenir euh, j'espère euh, Bien, mais je, je sais pas, les éditions d'Olivier, j'ai juste ce qui, je sais pas ce que va devenir, même si ça conserve peu la littérature traduit en anglais, quoique la littérature écossaise, oui, euh, la maison créée par Anne-Marie, est déliée. Euh, qui vient d'être absorbée hein, chez Flammarion, Le Serpent à Plume, qui a sombré le corps du lien. Euh, et bien. Euh, et d'ailleurs, c'est pas un hasard euh, non plus, c'est aussi lié à ses consommations, Pierre Astier, qui a créé le Serpent à Plume, gens littéraires, des agents importants en France aujourd'hui. Donc en fait il y a un paysage de, de la littérature étrangère en particulier qui est en train de s'effondrer dans ce pays euh, qui est en train d'être peu à peu remplacé par des micro-maisons euh, qui font le travail euh, de défrichage pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile euh, que ça ne l'a été dans les années 80 pour, euh, pour les maisons qui ont réussi j'en ai oublié, hein, je ne plus parler de rivage euh, absorbé par de Sud, euh, dirigé par Derian euh, euh, Anderson, pour la littérature traduite euh, de l'anglais, très bien. Mais euh, voilà, je, je, il y a vraiment une. une enfin, ça s'est passé depuis dix ans, hein, et ça s'accélère. Euh, et donc, moi, je, ce que je vois hein, se profiler, c'est le fait qu'un certain nombre de types de, type de livres, qui étaient depuis 30 ans ou 40 ans régulièrement traduits, qui nous parvenaient en version française, ne le seront plus. Ou alors ils le seront marginalement par les toutes petites maisons et beaucoup moins en nombre euh, qu'auparavant. Euh, parce que euh, les grandes maisons font d'autres choses. Euh, je prends le dernier, dernier exemple de choix stratégique, j'en ai parlé avec le directeur de la maison, Yamini, Jalon, qui délise le seuil, et le seuil a décidé, sciemment en matière de littérature étrangère de se recentrer vers des livres du grand public. Euh, alors évidemment, ils ne vont pas arrêter de publier quez, tu sais, euh, euh, bon, euh, Carré est mort. Enfin bon, ils vont, vont, ils, vont, ils, ils vont continuer à publier quelques auteurs qu'ils ont, mais ils se voilà. Et puis, à côté de ça, ils ont absorbé les éditions du sous-sol. Donc, il y a un autre qui de travail qui est fait par un Boss, en partie d'histoire, littéraire d'ailleurs, assez, finalement assez peu sur la littérature contemporaine. Euh, voilà et donc on, on, tout ça est train enfin, de se reconfigure, reconfigurer euh, considérablement euh, on, avec des blockbusters euh, avec euh, des livres qui, euh, qui nécessitent euh, de débourser des sommes assez considérables. mais ce que je viens de dire là on pourrait même l'écrire à une autre échelle c'est à dire on pourrait regarder, il faudrait faire un travail en mais je pense qu'on peut faire l'hypothèse que euh, la relation des éditions de l'Olivier dans le temps euh, avec euh, les agents américains est allé dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, progressivement, une part euh, de plus en plus importante de l'argent à disposition avait été mise dans euh, des livres, quelques livres qui coûtaient très cher à acheter, euh, au détriment d'une pluralité euh, de titres. Bon. Euh, voilà. Donc, enfin, je pourrais parler longtemps de tout ça, parce que, euh, mais c'est des choses qui me préoccupent euh, qui me préoccupe beaucoup, euh, je ne sais pas, ça fait au moins cinq ans que je commence à dire, je ne sais pas à quoi ressemblera le paysage de la littérature étrangère en France dans 10 ans, dans 15 ans, mais il sera assez différent de celui qu'on a connu pendant 30 ou 40 ans. Oui, Je veux bien rebondir rapidement sur cette question, c'est peut-être ces dix dernières années, euh, euh, j'ai pu observer aussi euh, une évolution dans, dans les choix de publication en traduction, où, euh, Actes Sud euh, avait pour euh, tradition de, de publier, euh, d'avoir une fidélité aux auteurs, de publier euh, euh, en traduction tous les textes d'un auteur. Depuis quelque temps, ça n'est plus le cas. Il y a une sélection qui s'opère. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, c'est un fait. Avec effectivement un, un, un, un privilège accordé à des textes qui se vendront bien et qui ne sont pas forcément ceux qui, qui intéressent le plus les traducteurs. Et ensuite, rapidement, à propos de la distinction. Euh, euh, entre euh, par exemple un texte de fiction et un texte assorti d'un appareil critique euh, moi non plus j'ai pas l'impression de traduire différemment en revanche il me semble que l'approche le, le, du texte est légèrement différente que euh, dans les quelques occasions où j'ai pu euh, participer à une traduction collaborative assortie d'un appareil critique euh, on considérait le texte comme représentatif d'un genre euh, d'une époque, d'un fait culturel on a par exemple le récit d'esclave derrière un que j'ai euh, euh, traduit euh, en collaboration avec euh, Sandrine Ferré-Rod qui est historienne donc qui s'est chargé de l'appareil critique, qu on a quand même débattu euh, de la traduction d'un certain nombre de termes a pu relire, ou la, euh, euh, la traduction collective de Afternoon Story, euh, un des premiers romans euh, numériques de Michael Joyce, euh, qui va apparemment enfin <rire> être publié dix ans après. Euh, et donc j'ai trouvé que la, ce travail collectif il était très enrichissant je le trouve plus exigeant parce qu'en fait il faut négocier entre les convictions qu'on a en tant qu'électrice et le point de vue autre euh, et j'ai aussi eu l'occasion et c'est une expérience que j'aimerais renouveler de traduire un, un recueil de, de poèmes de la rodivert avec un, un groupe d'étudiants et j'ai trouvé ça absolument fascinant, euh, aussi bien d'un point de vue de de traductrice que d'un point de vue pédagogique, ça a donné lieu à des, des trouvailles, et ça a aussi transformé le rapport qu'on pouvait avoir en tant qu'enseignante, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Merci. Est-ce que, alors, tu veux euh, rebondir sur ce qu'a dit Véronique par rapport au, au choix, de, choix linguistique des traductions dans, dans la Pléiade euh, Parce que tu, tu, tu me disais, dans des échanges qu'on a eus, tu parlais du lissage du texte qui est recherché par les, par les éditeurs. Oui, alors ça, ça tient à mon âge, mais euh, depuis quelques temps aussi, je, je, je me trouve euh, amenée à, à résister assez fermement parce que les éditeurs, quelle que soit la maison, euh, euh, systématiquement veulent euh, adopter un registre de style beaucoup plus familier, voire vulgaire. Et ça ne correspond tout simplement pas du tout à, à l'original du texte. Euh, dans sa globalité, il peut y avoir euh, quelques, quelques gros mots dans un dialogue, euh, ce qui n'empêche pas que, euh, globalement, euh, le registre de est soutenu et recherché, qu'il y a beaucoup de vocabulaire, donc on ne peut pas systématiquement transformer tous les « afin que » en « pour euh, », accessoirement parfois sans opérer ensuite la modification grammaticale qui s'impose, ce qui donne des textes à me lire assez intéressants. Euh, afin bon, que euh, plus euh, propositions relatives ou poursuivre dans l'infinitif. Donc, euh, on passe beaucoup de temps à corriger euh, derrière, je pense, quelqu'un qui a fait un, un remplacer tout. Ouais. Ça, ça fait partie des, des petites mauvaises surprises. Euh, mais c'est vrai c'est assez étonnant. Alors, comme s'il y avait un souci d'être, euh, je ne sais pas, un peu à guicheur, de, de flatter un public, de donner. On parlait d'image aussi de la littérature américaine qu'on peut avoir ou qu'on imagine que le lecteur a, parce que après tout. Il, on projette aussi beaucoup de choses euh, de ce côté-là. Euh, en vous écoutant, je parlais de, de cette tendance euh, à publier des, des ouvrages qui se vendent, des, des, des best-sellers, euh, des, des ouvrages qui, qui, euh, populaires. Euh, je pensais à, à notre travail euh, en tant qu'universitaire, euh, ce que nous enseignons ce que nous traduisons avec nos étudiants et euh, je voulais vous poser cette, cette question de l'articulation entre euh, traduction et recherche traduction enseignement, traduction et discours journalistique euh, parce que euh, l'université euh, et puis euh, l'univers des, des, des médias euh, servent aussi bien évidemment à, à légitimer des auteurs plus exigeants, euh, des auteurs expérimentaux qui, bien évidemment, nous restent un peu à la marge, euh, mais euh, c'est ce que nous essayons euh, sans, sans, sans, sans, sans cesse de faire, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, je, je pense que cette question du, du, du canon se, se, se, pose, euh, se pose avec acuité dans notre cas, euh, dans notre travail à, à l'université. Euh, alors, une autre question qui est qui est surgit, euh, en vous écoutant, porte sur les, les différents genres, que, que vous, les genres littéraires que vous avez abordés, parce que toutes les deux vous avez traduit euh, des genres différents poésie, fiction, euh, euh, texte de, articles de sciences sociales, sociales histoire de l'art. Et Sylvain Gourmand, vous, vous travaillez beaucoup sur les, les ouvrages en sciences sociales, euh, mais en lien aussi avec, avec la littérature. Et donc, je. Je voulais vous, vous entendre là-dessus sur cette diversité des, des, euh, des genres littéraires, euh, parce qu'il y a bien évidemment ce fichier du grand roman américain. Euh, Est-ce qu'il est encore d'actualité Bon, il faut en parler, je pense, euh, rapidement. Véronique, tu as évoqué les nouvelles de Gilles qu'il ne faudrait pas traduire. Voilà. Et, et, euh, et alors tu as traduit des, des ouvrages qui sont difficilement euh, euh, Difficile à classifier, comme les, les ouvrages de, de Thomas Soule, là, par exemple. Donc, cette question de. Je, cette, si vous pourriez aborder cette question des de, de genres littéraires et, et des liens entre sciences sociales et, et littérature. Euh, oui, alors, moi, je, je me suis intéressée à la nouvelle en tant que chercheuse au départ, dans le cadre des travaux de, de doctorat et un peu après. Et c'est vrai que j'ai compris assez vite que l'édition française n'était pas friande du genre de la nouvelle. Je me suis entendue répondre à certains de Et puis, il y a, justement, il y a quelques années, il y a, en 2015 ou 2016, il y a un éditeur bordelais qui s'appelle Olivier Desnettes, qui a fondé cette maison donc, d'édition donc, qui s'appelle Les Éditions d'eau, et qui lui ne voulait publier que des nouvelles. Donc, ça, c'était vraiment une grande révolution dans le paysage littéraire français. Comme on avait en commun ce goût de la nouvelle, on a travaillé ensemble, il a fait des propositions. Du coup, j'ai traduit pour lui une, une nouvelle de euh, Sarah Rosetter, qu'on avait reçue il y a quelques années, donc traduite américain, euh, une nouvelle de Jean Stafford, euh, parce que les autres avaient été traduites, mais cette grande nouvelle de Stafford ne l'était pas, donc euh, j'avais traduite pour l'inclure dans un, un volume qu'il voulait republier, et puis une nouvelle d'autres autrices euh, euh, britanniques. Euh, voilà. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait exception. Euh, C'est vrai que la, la nouvelle est peu présente et, et je, je pense que l'argument qui veut que le lecteur français n'aime pas la nouvelle est un argument assez fallacieux. Parce qu'autour de moi, euh, je connais pas mal de gens qui ne sont pas des universitaires, qui sont tout simplement des lecteurs et qui aiment lire des nouvelles. Donc euh, j'ai du mal à comprendre la logique qui euh, consiste à dire que euh, le lecteur français n'aime pas les nouvelles. Bon, après, je ne suis pas éditrice non plus, donc je n'ai pas fait les calculs financiers sur cette base-là. Pour ce qui est du grand roman américain, donc, euh, oui, de toute façon, il est clair que sur les tables des libraires, on voit une majorité de romans traduits d'américains. Donc, euh, donc ça a toujours un sens de parler du grand roman américain, de ce point de vue, là, du point de vue de la réception française. Après, du point de vue de la production américaine elle-même, bon, c'est une autre question. En termes de, de genre, euh, alors, si, on, si on sort de, du domaine de la fiction, il euh, y a des traducteurs qui, qui sont très spécialisés dans rôle, genre, les gens qui ne vont faire que du théâtre ou que de la poésie ou que de la fiction. Ça. Moi, j'aime la traduction en elle-même. Donc, euh, à part bon, la poésie où je me suis risquée mais sans jamais publier pour le moment mes traductions de poésie, euh, je n'ai pas d'a priori et de, je ne me suis pas fixé des, des cadres hein, parce que la traduction étant pour moi un exercice essentiellement ludique. Quel que soit le genre, finalement, le jeu reste le même. Euh, les contraintes sont plus ou moins grandes, euh, mais, euh, mais fondamentalement, il n'y a, a pas de différence. Il y a des choses que je ne ferai pas. Euh, alors, euh, pour revenir dans le champ de la fiction, il y a des choses que je n'accepterai pas. Par exemple, je ne me sentirai pas légitime, puisqu'on parle de légitimité, euh, pour traduire des romans euh, contemporains, traduits avec un lexique très adolescent, la un mot très adolescent, etc. Ça, je pourrais peut le faire, mais ça me demanderait énormément de travail parce que c'est pas mon univers, parce que c'est pas ma langue, et parce qu'on ne s'invente pas. Euh, on, enfin, on s'invente une langue en tant que traducteur, bien sûr, mais on s'invente d'une certaine manière la langue de l'autre. Mais il y a des limites à l'extension la, à la, à à de, de, de. Oui, pas, évidemment, c'est toujours un artifice parce que quand on traduit un, un auteur comme Jack London, un auteur du début du XXe siècle, euh, avec la langue qui est la mienne, c'est du début du 21 e il y a un artifice. je ne parle pas la langue de Jack London. Ce que j'essaie de faire, c'est de parler la langue de ses contemporains français. Donc je travaille beaucoup sur, euh, euh, je lis en même temps des textes de l'époque, j'essaie de trouver des, des parentés pour me nourrir en fait de la langue des contemporains de London, pour essayer de m'approcher le plus possible de cette fiction, d'une langue française qui serait celle de London. Bon. Euh, mais ça, ça, ça n'est jamais qu'un recodage parce que ça reste artificiel et par moments, sans doute, j'écris des choses qui ne sont pas à euh, l'époque. Voilà. Donc j'essaie avec lui aussi des dictionnaires historiques de la langue de m'approcher au plus près de ces langues-là. Donc, euh, donc oui, tout ça pour dire qu'effectivement il y a des choses sur lesquelles je ne m'inscrirais pas parce que je ne sens pas de... Je n'ai pas, je, je pense ne pas pouvoir trouver en moi les ressources euh, stylistiques ou lexicales pour aborder certains corpus. Voilà. Ah. Sur la question des genres, du euh, type, des trois choses, c'est vrai que euh, l'écriture euh, des sciences sociales euh, en... américaines, m'intéresse aussi d'un point de vue euh, d'un point de vue l'écriture et pas seulement euh, du point de vue euh, théorique ou, ou, ou des enquêtes et, et notamment parce que la, la sociologie américaine euh, est une sociologie au départ assez littéraire euh, il se trouve que j'ai fait mon DEA sur un des fondateurs de l'école de Chicago euh, en sociologie Park euh, euh, qui a initié euh, toute une série de, de monographies 20 et 30 euh, sur la ville, qui, euh, qui sont des, des documents en fait euh, assez incroyables, à tel point qu'à l'époque, à la fin des années 80, euh, je, je, aucun n'avait été traduit en français. Et euh, j'ai euh, proposé euh, à, à Jean-Claude Zéborchal, qui dirigeait 18 à l'époque, d'en faire un sous-domaine, domaine étranger de 18 et de publier. Euh, Uh, Street Society de William white uh, The Gang de Thrasher, uh, The Hustler, enfin uh, tout, tout le Taxi Dance de Popocracy, etc. Uh, je pense qu'il y avait des, des, des, des ouvrages à ce moment Certains ont paru le, le, le hobo de Nelson Anderson, qui a paru après, hein. mais certains ont paru de toute façon un peu éparpillée après, mais il énormément à, à traduire. Donc j'avais cet, cet intérêt-là pour les euh, documentations sociales comme euh, je pouvais l'avoir pour euh, le nouveau journalisme ou euh, ce que maintenant on appelle euh, narrative non-fiction, euh, qui, qui euh, a trouvé un second souffle, euh, évidemment, depuis euh, John Gillian ou, ou euh, Tom Wolfe, euh, jusqu'à aujourd'hui des gens que moi j'ai rencontrés au milieu des années 90, notamment à, à travers euh, David Summers, euh, euh, et, et euh, David Graham, des gens comme ça, mais aussi des écrivains de Littérature que j'ai eu l'occasion de rencontrer à ce moment-là et qui euh, euh, écrivait à la fois des grands rendez eux des nouvelles et puis euh, des grands reportages pour euh, Rolling Stone. Je pense en particulier à Olin Volman, euh, mais aussi à David Foster Wallace. Donc il y, y a euh, des gens qui, euh, enfin, qui pouvaient être dans, dans, dans ces registres euh, différents. Et je, je, si on veut multiplier les genres, J'ajouterai à ça l'intérêt qui est le mien plus récent, mais qui est vraiment peut-être ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans la littérature américaine, parce que ça rejoint mes préoccupations personnelles euh, littéraires. C'est le travail d'un poète comme Kenneth Goldsmith, euh, c'est ce sur quoi Marjorie Perloff travaille, c'est-à-dire euh, des formes littéraires qui, qui sont plus proches pour moi de l'art contemporain que, que de la littérature, ou euh, ce que fait Don De Lido. À d'autres égards, mais, mais qui me semble aussi appartenir davantage euh, à, à l'art en général euh, plutôt que, euh, que la littérature. Donc, euh, j'aime pas trop être tenu par les, par les frontières de ce j'essaie je, je, de naviguer dans, dans tous ces genres. Juste une question sur cette articulation entre, dans, dans chaque émission, entre un texte une science sociale, ou un invité et, euh, qui travaille dans les sciences sociales, un sociologue euh, et un écrivain si on pourrait nous dire un mot là-dessus oui l'émission depuis ça fait 23 ans qu'elle existe mais depuis 3 ans elle a cette structure en deux partie avec une deuxième partie qui prend la forme d'un dialogue entre la chercheuse ou le chercheur de la première partie et un artiste écrivain, réalisateur je de enfin, tous les domaines de la création en fait c'est la directrice de construction qui me connaît bien qui m'a proposé de faire ça parce qu'elle elle, elle sait mon obsession avec la, la, la comparaison des modes de connaissance. En fait. Ce qui m'intéresse, et ce sur quoi je faisais mon séminaire à l'HECC et maintenant à Paris, c'est vraiment précisément ça, c'est-à-dire essayer de, de voir comment le mode de connaissance journalistique euh, diffère du mode de connaissance des sciences sociales, du mode de connaissance de la littérature, du mode de connaissance du droit, euh, sur les mêmes objets, en fait, de faire travailler. Euh, euh, des, des méthodes, des regards, des traditions, des, des écritures euh, différentes sur les mêmes sur objets. Donc, en fait, cette émission, c'est un dispositif qui, qui me permet aussi euh, d'assumer la raison pour laquelle j'ai choisi le journalisme plutôt qu'autre chose, qui est euh, la possibilité de ne pas choisir, en fait, de, de, de, de m'intéresser aussi bien aux sciences sociales qu'à la littérature, qu'aux arts plastiques, qu'au cinéma, qu'à qu tout par définition, et essayer de, de, de faire travailler les choses en. en en, en comparaison euh, perpétuelle. Voilà. Oui, j'ai trouvé euh, très intéressant euh, que, que cette question finalement des, des gens, des catégories euh, apparaissent. C'est le, le début d'Erasia, de Press de, de of the Leverage, voilà. où, où ranger ce roman, euh, dans quelle section de la librairie, euh, où les lecteurs susceptibles d'être intéressés par ce, ce roman, donc une étiquette très large, euh, vont pouvoir le trouver et euh, le fait que ça reste une préoccupation, je, je crois, euh, fondamentale des, des éditeurs pour des questions euh, commerciales, etc., euh, est quand même un, un, en partie une entrave à, à l'innovation. Euh, Qu'est-ce qui euh, qu qu reste en roman Tu évoquais tout à l'heure les, les romans de Steve Tansouna, euh, c'est l'étiquette qui euh, apparaît sur ces textes. Est-ce qu'il s'agit de romans euh, pour, En ce qui concerne va, est-ce qu'il s'agit d'un opéra comme le sous-titre le suggère, est-ce que c'est un roman graphique, est-ce que c'est un roman d'artiste Et là on retrouve aussi l'interaction entre l'activité de, de traducteur ou traductrice et d'enseignant de, et de critique, c'est que ce sont des textes qui, qui ont besoin d'être accompagnés par des rencontres en librairie et pour essayer peut-être de petit à petit de, là aussi de, de promouvoir cette évolution des, des formes et des genres. Et euh, à cette occasion c'est une chose que j'avais envie de, de dire ce soir, il m'apparaît aussi que toute cette, euh, toute cette vaste entreprise d'échanges d'évolution de, de, des canons, des formes elle est, elle est me semble-t-il, très portée par des individus et des personnes et, et on voit à quel point un changement de personne dans une maison d'édition peut tout faire basculer et, et puis on a tous en tête justement des grands passeurs pour reprendre le, le terme de l'atelier qui s'est Non, j'aurais juste euh, ajouté euh, à ça, cette figure de, de passeur, pour compléter le tableau un peu, un peu pessimiste que je faisais tout à l'heure de, euh, de, de ce paysage, c'est que c'est vrai que euh, ce dont j'ai pu être le témoin il y a, il y a quelques années, c'est-à-dire euh, l'existence d'un réseau d'éditeurs européens euh, très très proche euh, et, et en lien avec les Américains mais, mais, mais euh, au fond la manière dont les auteurs américains pouvaient arriver en France par un éditeur euh, espagnol ou allemand ou italien c'est à dire le fait de se retrouver ce que j'ai eu la chance de, de faire assez souvent pour, pendant longtemps autour de Christian Bourgois avec Inuf Feltrinelli, euh, avec euh, euh, Raupé Gralde euh, qui est dit éditeur espagnol, avec euh, des éditeurs allemands de Fischer, euh, avec euh, des, des, des, des agents britanniques, avec quelqu'un comme Jim Stein, qui a dirigé Grand Street, qui était une revue euh, très très importante. Jim Stein, à qui on doit cet entretien, ses égo-signes, a de revue avec Faulkner, euh, ce parcours, elle a commencé, mais qui a été la mécène qui a permis à Volman de, de, de, de vivre, à qui a faisait des chèques euh, tous, tous les mois, et... et, et euh, ainsi qu'à d'autres euh, écrivains enfin, c'est quelqu'un qui jusqu'à la fin de sa vie voilà, était en, en, en relation étroite euh, et, et ces réseaux-là, les noms circulaient comme ça, la relation privilégiée entre Dominique Brouet et Susan Sontag euh, c est, c est, c est, c est ces réseaux-là j'ai l'impression qu'ils ont disparu que je, je, je pense qu'aujourd'hui tout ça s'est professionnalisé euh, tout ça passe par des agents, mmh. tout ça passe par des enchères, euh, par, par des salons. Il n'y a plus ces relations euh, euh, interpersonnelles qui, qui, euh, qui primaient, mmh. C'est plus le même métier, en fait. Mmh. Mmh. Euh, et, et du coup, je pense que comme le tamis est différent, les livres qui passent à travers ne sont pas les mêmes, quoi. Oui, alors... Moi, je voudrais en fait nuancer un peu ça, peut-être, parce que j'ai le sentiment, à travers mon expérience personnelle et celle des de, de, de gens qui m'entourent, que les circuits, de, enfin, ce sont en partie des circuits de canonisation, de légitimation, passent par d'autres canons. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, depuis quelques années, à quel point les réseaux sociaux euh, devenaient en fait des circuits de prescription, euh, de conseils, ce n'est pas la prescription, mais des recommandations. Je comment je fonctionne à titre personnel je ne pour ainsi dire, plus le supplément littéraire de journaux, parce que je trouve qu'il n'y en a vraiment pas en France qui soit à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. En revanche, je me fie à des avis, des recommandations, des, des, des, des goûts exprimés sur des sur pages Facebook d'éditeurs, de, de traducteurs amis, d'amis universitaires, etc. Et ma liste de lecture, est composée en partie à partir de ça. Après, bon, je l'ai flammé aussi en librairie, et... mais c'est beaucoup par là que passe. Et là, c'est vraiment quelque chose de très individuel, justement, qui échappe, en fait. Alors, parfois, ça débouche sur des situations, effectivement, des... je trouve un peu problématiques, parce qu'il y a aussi une espèce de. en joue. Bon, hein, J'ai beaucoup d'éditeurs, quand même, sur Facebook, qui ne sont pas forcément des amis, mais qui sont plutôt des, des connaissances via Facebook, mais qui, évidemment, font la promotion de leur livre, etc. Donc, euh, parfois, on est très content de la lecture qu'on qu qu fait suite à ça. Parfois, on se dit, bon. Cheveux au planté c'est à dire qu'on lit le livre, on se dit c'est une petite petite chose en fait, c'est pas c'est vraiment pas le nom du siècle, hein. donc euh, voilà. bon, ça a toujours des le cas. Hein. Je veux dire, euh, bah, il m'est arrivé aussi de me tromper euh, de manière extraordinaire en, en m'appuyant sur l'ascension du monde des livres euh, et en découvrant euh, un livre qui n'était vraiment pas du tout extraordinaire. Donc je voulais dire ça, et puis je voulais dire autre chose en réponse à ta tout à, à l'heure, ta question sur la légitimation qui s'opère à travers le travail d'enseignant-chercheur aussi et, et le, comment, comment s'articule le travail d'enseignant-chercheur et, et aussi le travail de traducteur en l'occurrence. Euh, moi j'ai un peu révolutionné mon enseignement depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que j'ai laissé tomber mes séminaires de littérature américaine et je ne fais plus que des séminaires en fait de, de traductologie, d'histoire de la traduction, etc. Je parle aussi de littérature américaine mais aussi séminaires et c'est lié à, à mes intérêts qui ont changé mais c'est aussi parce que je trouve que c'est très intéressant de montrer aux étudiants comment le canon s'est formé et rien de tel que le filtre de la traduction et l'histoire de la traduction pour leur montrer que le canon n'est pas le canon euh, comme ça pas une... ça n'émerge pas euh, de soi, donc par exemple euh, je m'arrête avec le moment sur le cas Faulkner quand on leur montre comment à un moment donné il faut qu'il y ait tel individu, telle maison d'édition tel circuit, etc. pour que Faulkner émerge, euh, soit reconnue, euh, soit choisie et, et, et fasse partie du canon, d'abord d'ailleurs français puis ensuite du canon américain, bon ça c'est un, un très bel exemple à traiter avec eux, et il y en a autres mais euh, je trouve que donc, de ce point de vue là, je dirais que l'articulation chez moi elle s'est faite dans le, le comment dire, euh, le déplacement de mes, de mes enseignements, d'ailleurs dès la licence, euh, mais aussi au niveau master, vers des problématiques de réception, de diffusion, de médiation, euh, qui, qui, qui permettent aussi, quand par exemple on leur fait comparer différentes traductions, ce que j'aime beaucoup faire avec des étudiants de tous niveaux à partir de la L3 en ce moment quand on leur fait comparer les traductions d'un même texte canonique, ou pas trop canonique, euh, mais c'est en général les textes canoniques qui sont traduits, eh bien on voit qu'ils comprennent que euh, chaque époque s'est saisie du texte de manière différente, euh, et que euh, la légitimation, elle ne s'est pas faite euh, de la même manière euh, à travers la traduction d'un tel qui traduisait au début du siècle ou, à, ou de celui qui a rempli le texte dans les années 80 ou de celui qui le reprend en manière contemporaine parce que ce n'est pas le même texte qui sort. J'ai quelques exemples en tête de textes effectivement, alors tu disais tout à l'heure que les, les éditeurs poussaient à... à, à, à, à, à finalement à vulgariser le livre de langue dans ton expérience. Ni à la Péliade, ni avec les petits éditeurs avec lesquels je travaille, donc je pense qu'effectivement, on ne travaille pas que les éditeurs. Mais en revanche, pour avoir examiné certaines traductions des années 80 récemment, je suis frappé par l'accent mis systématiquement sur la vulgarisation de certains corpus. J'ai en tête un texte d'Orwell retraduit dans les années 80. C'est extraordinaire, c'est pas du tout la langue normale. En aucun cas ça n'est la langue normale. Donc c'est aussi, moi j'interprète comme en fait une espèce de, de contre-coup de, de, de, du succès de, de la série noire qui avait finalement conquis tout un public à travers une langue assez euh, euh, colorée, pittoresque, voilà, qui a été déplacée sur un corpus comme celui d'Orwell, qui n'a rien à voir. Mais Cela dit, la série noire n'avait non plus pas grand chose à voir pour un certain nombre de textes avec la langue en question qui a été produite en France à partir d'elle, mais à partir des auteurs qui sont plutôt parmi d'un série noir. donc euh, Donc ça, c'est assez fascinant parce qu'à travers ça, on peut parler avec les étudiants de la manière dont chaque époque s'approprie un auteur et on fait quelque chose qui euh, s'adapte euh, au, au, au contexte de réception. Euh, aux attentes du lectorat, aux horizons d'attente supposés du lectorat vus par le filtre de l'éditeur, parce que bon, voilà, c'est quand même toujours aussi, alors c'est aussi d'ailleurs un problème, on ne sait jamais très bien quand on fait comparer les traductions aux étudiants, euh, si les choix sont des choix du traducteur ou du traducteur vu par l'éditeur. On dit toujours le traducteur euh, tel a fait ci, la traductrice euh, tel a fait ça, mais je dis toujours aux étudiants, attention, hein. Euh, moi, je peux vous donner des exemples de textes où c'est sûr que c'est pas le traducteur qui a choisi. Là, c'est forcément l'éditeur qui a fait ce choix. Bon, euh, ce n'est pas toujours le cas. Hein. J'étais un peu long. Peux... Simplement à propos de l'enseignement, bon, euh, en quelques mots, euh, au sein même des, des, des cours de littérature euh, états-unienne, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai trouvé très intéressant d'insérer des œuvres contemporaines, des œuvres que je traduis. Bon, d'abord pour la simple raison, parce que je les connais très bien. Euh, <rire> Et euh, aussi pour, pour deux raisons, euh, d'une part, euh, parler un peu de traduction, ça peut ouvrir euh, des horizons professionnels bon, aux étudiants euh, qui n'avaient pas forcément songé au métier d'édition. et d'autre part parce qu'il me semble que la perspective d'échanger avec un écrivain, et en général il se prête avec beaucoup de, de, de, de grâce au jeu, maintenant c'est plus commode aussi faire à la distance par visioconférence. Et j'ai trouvé que c'était aussi un, un moyen de se concentrer sur le processus créatif, donc euh, de s'éloigner de de, euh, voilà, du, du risque euh, contre lequel on les met tout en garde régulièrement, de se concentrer sur l'intrigue et sur la psychologie des personnages. Et, et, euh, et, euh, et euh, petit à petit, je pense que ça, ça, là aussi, ça crée d'autres dynamiques. Et et, enfin, encore une fois... Le, je mets ici de, de légitimité qu'à parler de, de ma propre expérience. Je ne pas tenir de discours plus généraux. Mais euh, les, les écrivains, ont souvent, ont été enchantés de, de voir ce jeune public enthousiaste de, de, de, de, de sa lecture, de la rencontre. Je vois que toutes ces personnes qui, qui sont là à cette table de nous nous posons beaucoup, euh, beaucoup de questions sur notre propre légitimité. Euh, <rire> Je, je vais réagir par rapport à cette question de la dépersonnalisation des, des relations dans le monde de, de l'édition. Euh, parce que je me pose quand même la question de l'auteur, bien sûr de la littérature contemporaine. Moi j'ai travaillé beaucoup sur Nabokov, et on voit dans les archives la correspondance immense qu'il a eu avec ses traducteurs, parce qu'il parlait bien évidemment tellement bien en français, il a pas être écrit en français, et donc il corrigeait euh, toutes ses traductions, il y avait des pages et des pages, euh, bien sûr les traductions de perles anglaises, puis le russeur et puis le l'anglais et le français. Et donc, je, je, je me posais quand même la question du, du rôle de l'auteur euh, dans la diffusion d'une traduction et dans l'élaboration d'une traduction, euh, le rôle de l'entretien avec les auteurs, parce que vous, vous en avez fait beaucoup, euh, et euh, je, je, je pense à un, à un cas particulier, si ce n'est pas un auteur américain, mais euh, je pensais à un auteur qui tu as un or, Adam que j'ai eu l'occasion d'écouter un podcast, euh, voilà. Euh, qu'est-ce qui parle en français mmh. Alors, <rire> alors, c'est quelque chose qu'on me dit hein, moi, à moi, qu'est-ce que je parle en français Alors, euh, euh, <rire> je, je, je, je, je me suis demandé comment est-ce qu'on travaille avec, avec, avec les auteurs, et quel est leur le rôle dans la diffusion d'une traduction, voilà, et le, le rôle de l'entretien. Je ne sais pas qui, qui voudrait commencer. D'ailleurs, il y a un atelier sur l'auteur. Mmh. La mort de l'auteur <rire> J'ai oublié ce Je pense que... Les, je pense que les, les... situations sont très contrastées, en fait. Euh, finalement, paradoxalement, je connais mieux la situation s'agissant des, des relations qu'entretiennent les auteurs de littérature française avec leur traducteurs à l'étranger, beaucoup d'un euh, euh, et donc certains euh, contrôlent tout ça. Je pense à, à Jean-Philippe Toussaint, par exemple, qui... qui qui a même conçu un site internet euh, qui, qui, en fait, euh, existe en autant de langues qu'il a de, de traduction. Il, il est vraiment, il entretient des relations étroites avec les traducteurs, des langues ne maîtrise pas du tout, et, et euh, il, il est à leur disposition, il, tout, vraiment, il est attentif. Bon. Mais s'agissant des, des auteurs euh, américains ou anglais, euh, c'est rare ceux qui, euh, qui font attention à, à ça. Enfin, euh, pas forcément euh, suffisamment bien français. Et moi, il m'est arrivé des, des, des choses délicates parfois parce que je, je, je, je peste souvent sur les, sur les traductions. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai sympathisé que je suis devenu ami avec, avec des éditeurs français. Je pense à, à Willy Cohen et, et à Christian Pourquoi C'est mon publiant une lettre ouverte dans les Arocs contre deux traductions, l'une d'Anif Kouachi et l'autre de Self m'avait vraiment énervé au plus haut point, parce que c'était des traductions visiblement faites par des, par des, des, des traducteurs ou des traductrices qui connaissaient peut-être la langue anglaise, mais certainement pas le, le Royaume-Uni dans lequel moi j'avais habité quelques années auparavant. Donc il y avait des erreurs culturelles monstrueuses. Quand je mets sous les yeux de son éditrice qui le voit chez Gallimard, sous les yeux de Martin Ling, des, des, des choses comme euh, euh, comme c'est euh, traduit par cible pourrie euh, euh, des pistolets sexuels. Je vous assure que c'est pareil, j'ai gagné ma main. Donc ça m'arrive très souvent en fait, d'être énervé euh, par, par des choses comme ça. Euh, et euh, voilà, ça c'est l'expérience que, que j'ai. Après, c'est compliqué. Les, les... J'ai une autre expérience parce qu'il se trouve que la femme est traductrice et, et, euh, et qu'en fait ses rapports avec les, les auteurs qu'elle traduit sont, sont très variables euh, elle a passé deux ans de sa vie à traduire le, le très grand livre le gros livre de, de l'historien américain Thomas Lacker sur les, sur les morts qui est paru chez Delima il y a, il y a deux ans euh, avec une, une, une correspondance extrêmement nourrie avec parce que euh, qui a permis d'ailleurs l'édition de, de, de la version poche à Christian University Press après parce que euh, même dans les, les éditions universitaires américaines, le travail d'édition n'est plus tout à fait euh, ce qu'il était. On se trouve qu'avant d'être écrite, elle était éditrice, donc elle fait attention à tout ça et que l'auteur a été reconnaissant. Euh, Mais il y a d'autres auteurs qui s'en fichent complètement. Après, il y a des relations, euh, je, dis, je prends un autre exemple, Il lui est arrivé très fréquemment de traduire un, un ami, qui est Robert McLean Wilson, et qui parle très bien français aujourd'hui. Et donc là, c'est presque plus une, une sorte de coopération euh, qui est un exercice intellectuel euh, très très intéressant. Euh, voilà, mais je crois que pour comprendre tout ça, et c'est pas le cas de la plupart des lecteurs, il faut avoir soi-même fait cette expérience de la traduction, qui est quand même un, un exercice. Euh, euh, moi je suis pas du tout traducteur, mais ça m'arrive de, de, de traduire, de devoir traduire, de faire ce que j'entretiens euh, euh, déjà. Euh, et, et voilà, c'est quand même une école de la frustration permanente. Hein. Ah non. Donc, ah, euh, enfin, moi je suis non. jamais content, mais, mais c'est parce que, sans doute, je ne traduis pas mieux. Hein. Non, c'est pas ça, c'est parce que je traduis pas <rire> non, non, non, non, là, je vais parler parce qu'effectivement, pour moi, vraiment, et, et je crois que c'est vraiment un discours de gens qui ne qui la pratiquent pas, la traduction. Les gens qui la pratiquent ne parlent pas de frustration. Non, vraiment. Les, les, les, gens, les gens qui théorisent sur la traduction, qui commandent la traduction, ont tendance à avoir une vision mélancolique de la traduction, c'est la vision de Schreiber, c'est l'impossible, Alors, moi, pas du tout, et, et autour de moi, les traducteurs ne parlent jamais de la traduction en ces termes. Parfois, ils disent qu'ils voilà, sont très énervés par tel problème, qu'ils n'arrivent pas résoudre, etc. Mais, mais ils, ils n'ont pas une vision, ils ont une vision, enfin, je pense qu'on la plupart, bon, je parler en mon nom, moi j'ai une vision en tout cas ludique de la traduction c'est-à-dire il y a un problème à résoudre ou des problèmes à résoudre, on les résout on décortique, on défait, on désorganise, on décompose c'est vraiment une destruction dans le premier temps d'ailleurs en rapport avec ce sujet l'autorité, pour moi, traduire c'est d'abord défaire l'autorité du texte original on la défait complètement ce texte, on, le, on, on sacrifie en fait l'autorité du texte original et après on reconstruit et après on reconstruit évidemment on lui redonne une autorité autre et donc, et ça c'est foncièrement ludique c'est un jeu de cube, de, de je sais pas, de, de oui, de déconstruction, de, Pardon, c'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'en je, avais assez d'aller dans des colloques où, où j'entendais, voilà, parler de la traduction sur ce, sur ce mode, euh, voilà, quasi désespéré, enfin très mélancolique. C'est l'impossible à accomplir. Le, ou, euh, la, ou, de, ou de la violence, pour reprendre le. Le de Sifène, hein, oui, oui. Et, et alors, moi, ça ne correspond pas du tout à mon expérience. Voilà. Mon, mon expérience, c'est plutôt une expérience de parfois de crispation sur tel ou tel point, mais plutôt une expérience joyeuse, en fait, euh, foncièrement joyeuse. Voilà. Pardon, je sais plus si j'ai de la main <porte> <różnych> <glyc> le <lettuce> micro. <advantage> <goodies> euh, à propos de ces euh, rapports avec, euh, avec l'écrivain, en effet. Euh, enfin, dans, dans, dans ma petite expérience, il y a eu beaucoup de cas de, de figure différents, puisque tu as mentionné le nom d'Adam Thurwald, tu as fait un petit sourire, c'est ce qui s'est passé, parce que c'était une expérience pas frustrante, mais un peu cuisante quand même, très, très sympathique et très bon. Mais en fait, le, à l'occasion de, de la traduction de l'essai, le livre multiple qu'il a, euh, qu a écrit à partir euh, de Miss Herbert pour la traduction en français, euh, comme il parle très bien français, effectivement, euh, relisant la traduction, il s'est dit Mais en fait, euh, j'aimerais euh, que le texte en français ressemble à autre chose, donc je vais réécrire la version originale. Et c'est quand même un très gros livre hein, euh, sur lequel on avait travaillé plusieurs mois. Donc là, c'était un peu. Euh, heureusement, l'éditrice, avec beaucoup d'élégance et d'amitié, euh, s'est chargée de. Euh, de s'asseoir avec Adam pendant de longues heures pour reprendre le texte et lui expliquer que même si c'est très joli en français, ça n'était pas correct d'un point de vue grammatical. Donc on pouvait vraiment pas faire ça. Bon. Un exemple parmi d'autres. Euh, sinon, bah, comme Simon il a une vision de son œuvre qui est très euh, détachée. Euh, donc au début, ça pouvait être un petit peu déroutant parce que quand je lui posais des questions, il me disait que si je voyais cette chose dans le texte et qu'elle y était inscrite potentiellement, et que donc euh, allons-y, le texte ne lui appartient plus une fois qu'il est publié. En plus de ça, il n'y a pas une maîtrise du français suffisante. Euh, et puis récemment, avec Holosphere, qui est aussi euh, très bon niveau de français, et puis surtout un amoureux de, des langues qui euh, prend plaisir à m'interroger sur la langue française pour comprendre ce que j'ai voulu dire à tel moment, euh, qui aussi a des, des parties pris, il y a certains adjectifs qu'il n'aime pas. Il n'aime pas farouche. <rire> Que moi apparemment je m'employais souvent sans m'en apercevoir. C'était un métier qui a été réveillé à l'occasion de nos, nos très longs échanges. Bon moi aussi je vois le côté du lit et j'aime bien aller vite. Une fois que je suis lancée dans la traduction, je n'aime pas m'arrêter. Euh... Et donc au début je trouvais que c'était finalement ça prenait beaucoup de temps, c'est relectures, que. Et finalement, je, je, je, je lui en sais gré, je trouve que c'est quelqu'un qui aime à ce point son œuvre, qui est à ce point exigeant envers lui-même, qui veut vraiment l'accompagner jusqu'au bout. Alors ça, sans doute, ça n'atteint pas les proportions de Nabokov, heureusement. Euh, mais, euh, mais il a vraiment, c'est quelqu'un qui est capable de relire mille pages de texte et de les relire deux fois, trois fois, quatre fois, pour que, pour que tout soit parfait. Donc moi, je lui en sais gré, j'ai appris énormément de choses sur la culture américaine. Sa jeunesse. Bon. Et donc, oui, un type de, de rapport très, très différent. Juste pour compléter, sur la collaboration avec les j'ai pas grand chose à parce que j'ai traduit surtout des auteurs morts. Hein. La, la collaboration s'arrête rapidement. Mais, euh, mais j'ai quand même traduit quelques auteurs vivants et j'ai deux expériences complètement opposées. Euh, L'une que j'ai rencontrée à New York après que la traduction était sortie. Et qui ne m'a pas posé la moindre question, très sympathique, une autre, très sympathique, mais pas la moindre question sur le texte, sa traduction, etc. Je m'a juste dit Oh, j'ai une amie française qui a lu, l'a lu, votre traduction ça mais elle, elle est bien, Elle ne s'est pas demandée à aucun moment, euh, pourquoi pas. Et puis un, un poète américain, dont je n'ai pas encore publié les, les, les, les traductions de poèmes que j'ai réalisées, qui s'appelle Quincy Fruit, mais alors, lui, il voulait absolument collaboré avec moi, mais d'une manière utile. Parce que parfois, il y a des gens qui veulent collaborer avec vous, et ce n'est pas forcément utile. Et lui, il voulait vraiment me donner plein d'informations, et fort heureusement, parce que c'était en fait une poésie très, très ancrée dans, dans tout un tas de références culturelles que je ne maîtrisais pas forcément, le jazz, le basketball, etc. Donc, il voulait m'expliquer, éclairer tout un tas de choses qu'il avait voulu faire, et Donc, il venait à Bordeaux, il invité à New York, enfin, c'était formidable. Alors, et jusqu'au jour, à cet extrême où. Un jour, je lui dis, on est là dans tel poème, tel... je sais plus ce que c'était le terme, je lui dis là, soit euh, je descends au niveau de langue, soit je le remonte. Je n'ai pas en français le niveau de langue médian qui correspond à anglais. Et il ah, me dit, c'est pas grave, le livre n'est pas encore sorti, je vais changer en anglais. Donc il a, il a changé, en fait, le, le terme du, du, du, du poème dans la version originale pour que, ce, pour que ce soit plus facile pour moi et. donc euh, pour... euh, Je ne sais plus, finalement, même le rouge, crois. Et euh, donc, ça c'était extraordinaire, enfin, mais c'était possible parce que le texte n'était pas encore sorti aux États-Unis. Euh, mais euh, je me suis dit, ça c'est incroyable, parce qu'en fait, là, il y a, y a une espèce d'autorité du traducteur qui vient se superposer, mais vraiment, enfin, même complètement euh, euh, laminer celle de l'auteur, c'est en fait, c'est le traducteur qui impose le choix de l'original, ponctuellement. ponctuellement. Voilà. Juste un mot, euh, à ce sujet, ces questions d'autorité et légitimité. Euh, J'aime bien l'idée que, que finalement l'autorité soit, soit celle du, du texte, ni de l'auteur, qui a peut-être une certaine interprétation, parce qu'il me semble que le texte fait toujours plus que l'intention de l'auteur. Et, et j'y vois une richesse, donc aussi cette richesse de la collaboration, d'accepter les relectures et les critiques. Et, euh, et c'est ce qui permet aussi au texte de vivre au fil des retraductions, au fil des, des, des lectures. Euh, Juste un petit point euh, matériel, parce que je pense que les conditions euh, d'exercice du, du métier d'éditeur ont, ont changé et se sont affaiblies au fil du temps. Et, et euh, je crois qu'aujourd'hui, hélas, les services des, des maisons de littérature euh, de étrangère, des maisons d'édition, ne sont pas suffisamment dotés humainement pour que euh, les textes soient euh, édités par des gens qui, qui maîtrisent euh, la langue. Euh, et donc souvent, euh, les, les traductions sont, euh, je dirais, au mieux publiés tels quels et au pire, relus par des gens qui euh, ne relisent que la langue d'arrivée la française, sans, sans, sans se poser de questions euh, sur la langue de départ, et qui introduisent des, euh, des erreurs euh, manifestes, ce qui, euh, ce qui provoque, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de moyens humains euh, qu'autrefois, mais qu il n'y a, a pas ce travail de, de relecture et du coup la, la qualité, des... alors il pas être trop pessimiste parce que je pense que par ailleurs la qualité euh, des traductions oh. a considérablement euh, augmenté euh, on parlait tout à l'heure de la série noire enfin c'est catastrophique euh, le, la façon dont euh, les, les romans euh, ont été traduits dans les, dans les années 40-50 Bon, il y a des passages anti-coupés mais, mais en plus c'était très, très mal traduit mais même par rapport à des grands livres, je prends un exemple que j'ai pu suivre de près parce que c'est euh, ma compagne qui a, qui a traduit la version prototypique de, de, de euh, la Snow Price, The Great Man une saison de coton euh, donc qui a été euh, publiée, qui était l'article original de Fortune en fait euh, la traduction française d'Antérumine de livre d'Algie et, et enfin, c'est n'importe quoi c'est vraiment, c'est n'importe quoi et, et, euh, et évidemment, c'est très compliqué à traduire. C'est beaucoup plus facile de traduire aujourd'hui avec Internet, parce que trouver le lexique des métayers, du coton, de l'adama de l'époque, euh, on trouve aujourd'hui sur Internet des aises, des, des, des lexiques, des glossaires, des choses qui permettent de, de, de, de rendre une traduction quand même plus proche de, euh, du texte. Euh, évidemment, donc, euh, je ne voulais pas dire ça pour dire que les traductions euh, étaient, étaient moins, euh, moins bonnes. Hein, euh, et je pense que les moyens éditoriaux sont nettement moins puissants. C'est très variable, je pense, je pense que c'est très variable selon nos auditions. Bon, chez Gallimard, à la pédale, il y a quand même des, des, des sacrés éditeurs et oui. éditrices, donc oui, c'est pas exactement la même dimension. Mais même chez, chez certains petits éditeurs, on trouve des gens qui sont extrêmement scrupuleux, extrêmement rigoureux, avec peu de moyens. En revanche, ce qui m'a frappé récemment chez un éditeur de ma connaissance qui publie de littérature étrangère essentiellement et ponctuellement de la littérature française, j'ai acheté un livre de littérature française qui venait publier et ce n'est pas lisible en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail, il y a une exigence portée sur le travail des traducteurs qu'on ne fait pas toujours porter sur les écrivains de la langue française. Et ça me frappe de plus en plus quand je lis des, des, des écrivains français contemporains, je trouve que c'est paru. C'est-à-dire que les traducteurs, on n'arrête pas de leur dire que ça, ça ne va pas, etc., etc. Mais il y a des tas d'écrivains français qui auraient vraiment besoin d'un vrai travail d'édition. Hein. Euh, C'est-à-dire que voilà, les conjugaisons sont fausses, enfin, les choix de temps sont mauvais. Enfin, voilà. alors, effectivement, nous, on a un œil de notre fait que dès qu'on lit un texte, alors, on est toujours, euh, ben, toujours en train de corriger mentalement euh, les choses. Mais, mais quand même, je trouve qu'on fait on, on fait, on a des exigences vis-à-vis des traducteurs qu'on n'a pas toujours vis-à-vis des, des écrivains français. C'est un peu dommage. Voilà. Oui, enfin, moi j'ai sans doute beaucoup de chance parce que je, je, je, enfin, en fait, je suis d'accord avec, avec vous deux cette chance je pense qu'il y a beaucoup moins de moyens mais il y a quelques personnes qui continuent euh, à rouler et à travailler et pour moi enfin, un travail remarquable extrêmement rigoureux mais par contre elles sont très peu nombreuses donc c'est un travail énorme qui repose sur les épaules d'une de ou deux personnes ouais. chez tous les éditeurs avec qui je, je travaille. Euh... donc avec vous il y a très, très peu de moyens et, et beaucoup, de, beaucoup de pression aussi euh, euh, en termes d'échéance enfin, qui, qui incite souvent, enfin, le, le, ce qui m'incite souvent à essayer de travailler le plus vite possible parce qu'on on est tous pris dans ces, dans ces, dans ces questions d'échéance et on sait aussi à quel point le moment auquel paraît un livre a une importance, quand, aux possibilité de vente... Enfin, C'est très compliqué. Mais là, j plus, euh, enfin, je vois euh, vaguement les enjeux de loin, je ne maîtrise pas, mais je vois que ça, ça peut changer beaucoup de choses. Merci beaucoup. Tout, tout ça, c'est passionnant, et euh, je pense que nous vons prendre euh, une ou deux questions dans, dans, la, dans la salle, dans le public. du paysage de la littérature traduite, cest la littérature américaine traduite en France, euh, et je me demande en quelle mesure ça ne me reflète pas un changement du paysage éditorial américain, au sens où, effectivement, on ne traduit plus que des livres qui vont se vendre, mais en fait, est-ce qu'on ne publie plus pas que des livres qui vont se vendre aux États-Unis, euh, avec un, un resserrement du champ Et à moi, ce qui me frappe, euh, ben voilà, vous, vous parlez de Jean-Philippe Toussaint, par exemple, un cas d'auteur français qui est rentré dans le canon de la littérature française euh, pas par les ventes ou par les prix d'abord mais par l'université, par la reconnaissance intellectuelle euh, et euh, nos collègues américains qui s'intéressent à la littérature américaine, en fait, vont non pas faire rentrer des œuvres dans le canon qui ne sont pas déjà, mais travailler sur des œuvres qui se sont très bien vendues, qui ont eu des prix ça va être Mike Nelson Eugene etc. Euh, et, euh, et donc, est-ce que finalement, cette distorsion, c'est ce changement du paysage éditorial français qu'on voit aujourd'hui en littérature étrangère ne fait pas que refléter un mouvement de fond, en fait, dans l'édition américaine Je parle du moment principal. Oui. Je vais vous répondre seulement avec des impressions. En fait, il faudrait. Je pensais à un moyen de le vérifier qui, qui pourrait être intéressant. Il vaut ce qu'il vaut, mais prenez la, la liste des. des des 100 meilleurs livres de l'année du New York Times chaque année. Et vous, vous regardez ceux qui, euh, au bout de 3 ans, par exemple, ceux qui ont connu une version française ou pas. Vous faites ça sur 20 ans ou sur 25 ans et vous voyez comment, comment ça évolue. Moi, quand même, je n'ai pas fait cet exercice. Je, je, ce que je fais, c'est que je regarde les livres dont il est question dans euh, le supplément littéraire du New York Times, du New Times, de, de la New York Review Book, etc. Et j'ai quand même l'impression d'un décalage assez grand beaucoup de livres qui regarde des, des livres importants euh, qui ne sont pas traduits. Euh, Il y a des auteurs euh, américains qui, qui ont des œuvres, euh, même des, des romanciers hein, qui, qui ont derrière eux 7, 8 romans, etc. qui n'ont pas la moindre traduction, c'est relativement fréquent. Euh, c'est très fréquent pour les britanniques aussi, je connais mieux. Euh, J'en parlais beaucoup avec des amis de, de, qui étaient au TLS à l'époque, qui ne comprenaient pas pourquoi, je ne sais pas, euh, Maggie Guy par exemple, enfin, il y a des, des, des grands écrivains ou écrivaines anglaises euh, qui ne sont pas traduits en France. Euh, et, et, et là, c'est vrai, hein, pour français, c'est encore plus vrai. Mais donc, il y a bien un décalage, j'ai l'impression, mais je ne pourrais pas en apporter la preuve, qu'il qu s'est accru euh, ces dix dernières années. Quoi. Euh, et que ça s'est resserré sur quelques, quelques noms, quelques, quelques, quelques titres. C'est aussi lié à des phénomènes de mode, en fait. Vous en parlez antérieurement dans nos échanges préalables, mais moi, quand j'étais étudiante, euh, il y avait la mode des, des, des pêcheurs à la mouche. C'est-à-dire, on a l'impression la littérature américaine, c'était que des histoires de pêche à la mouche. <rires> dans mon le préféré Bon. Euh, après, euh, grâce notamment, sous la pulsion de Marc Chantier on a vu beaucoup sortir les fabulistes dans les éditions françaises. Hein, donc, euh, les post-modernes, les fabulistes. Et puis après, il voilà, y a eu d'autres choses. Euh, et puis maintenant, effectivement, c'est les essais. C'est la non Fiction, les éditions du sous-sol qui sortent. Euh, Joseph Mitchell, Maggie Nelson... Bon. Donc il y, y a des effets de mode aussi qui parfois, qui sont à la fois à une échelle micro, et enfin, c'est difficile d'évaluer parce que, par exemple, les éditions du sous-sol sont assez en vue. Enfin, je veux dire, ils sont bien connus Enfin, ils marchent bien, ils sont dans les vitrines, ils sont soutenus par les libraires. Donc on va avoir l'impression que toute l'édition française se précipite vers la fiction. Mais c'est pas vrai, en fait. Il y a beaucoup d'éditeurs qui publient du roman, il y a encore... L'essentiel état des librairies et des achats, c'est quand même, quand même le, le, du roman américain, plus ou moins mainstream. Et d'ailleurs, il y a du mainstream très intéressant, très bien fait, de grande qualité, voilà. Alors moi, j'ai pas tout à fait le même le, le, le sentiment parce que je, je trouve quand hein, même qu'il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui font un travail extraordinaire de promotion, de diffusion d'auteurs euh, qui sont des auteurs de qualité, qui, qui ont une démarche parfois assez créative, novatrice dans le, dans, dans le domaine stylistique ou, ou, ou dans la construction d'une œuvre. Mais c'est vrai que c'est dispersé, c'est disséminé sur le territoire. Nous, on a plusieurs petites maisons d'édition ici sur les territoires qui font vraiment un très beau boulot de ce point de vue-là, il y a d'autres régions, c'est le cas aussi. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulez dire. <rire> Juste rapidement. Euh, et là encore, je, je suis loin de prétendre que ça concerne toutes les zones d'édition, euh, mais ce qui m'a été dit à plusieurs reprises, par les, en l'occurrence les éditrices avec qui je travaille, c'est que ces dernières années, alors bon le Covid sert d'excuse à beaucoup de choses, mais euh, ces dernières années, euh, ces maisons ont considérablement réduit le champ accordé aux œuvres publiées en traduction, et que donc les nouveaux titres acceptés éventuellement en traduction ne seront pas publiés avant 2025, à cause du retard pris. Donc ça aussi, euh, forcément, euh, ça limite beaucoup le champ, et je profite de ce que j'ai le micro dans les mains, euh, ça, ça me tient à cœur de le dire aussi ce soir, euh, je voulais souligner le, le, la, la très grande importance du rôle d'individus de, euh, de, de, qui travaillent en édition ou des libraires, de certains libraires qui organisent des rencontres euh, exceptionnelles. Il n'y a jamais beaucoup de monde. Mais ils ont réussi à, à vraiment euh, créer un, un lectorat de fidèles qui suit leurs recommandations. Bon, je sais pas, ça, ça va être des noms très parisiens, donc euh, je ne vais peut-être pas... Mais euh, je me rappelle aussi d'une de, des premières lectures, par euh, en France, c'était à Vienne. Et il y avait là euh, des dizaines de personnes, c'était accompagné d'un pot, d'un moment très convivial. Et quand même, petit à petit, euh, bah, ça, ça, ça, ça, ça contribue à la promotion des œuvres, à leur diffusion. Et, et je trouve ça assez remarquable parce que c'est beaucoup de travail, mais il manquait pas. Merci beaucoup. Pardon. Merci. Une, une autre question Eh bien... Oui, Emmanuel. Pour, pour rebondir simplement sur ce que vient de dire euh, Anne-Laure, euh, je pensais aussi en vous écoutant euh, à la, au formidable travail de, le fonds, un de, pas de, de travail de libraire, de, de travail d'association euh, qui mettent en avant justement le travail des traducteurs. Et ça, c'est quand même une situation qu'on a qui est assez particulière en France où il y a une, une, une véritable oui. reconnaissance du travail des traducteurs et euh, qui permettent euh, du coup, qui amène beaucoup de monde en fait euh, quand il y a euh, le festival américain oui, quand il y a le VF, oui. quand il y a de volard, oui, euh, sur un, Ça, sur un tout tout tout autre genre d'œuvre à Lyon. Bon. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a une mise en avant du travail oui. du traducteur, il y a une espèce de travail de pédagogie, oui. de qu'est-ce que c'est que l'exercice de la traduction. Et effectivement, dans une optique qui n'est pas du tout l'optique un peu. Euh, euh, euh, misérabiliste, euh, qu'on a l'habitude d'entendre sur euh, la traduction c'est l'art de la perte et maintenant justement on entend des traducteurs euh, qui expriment au contraire leur, leur bonheur de, de travailler euh, euh, sur des textes et puis aussi là, de, toute la partie euh, euh, créative, inventive de ce qu'est la traduction quand on a des organisations de choses de, de, de traduction et c'est vrai que ça, moi je pense que ça contribue aussi à faire émerger des auteurs euh, également qui sont portés par euh, les traducteurs, enfin les associations traducteurs, les libraires. Euh, moi je voudrais, voilà, on euh, mm. dit peut-être juste un, un tout petit mot de, de ce très très beau travail qui est fait et qui fait que euh, malgré les difficultés, euh, bah, il reste quand même un, une, une, une très belle mise en avant de la littérature étrangère en traduction mm. euh, en France et que c'est une chose qui est extrêmement précieuse. Mm. As tout fait raison. Mais peut-être pour, pour compléter euh, ça, euh, dans.. Dans un pays où on, on traite moins bien les, les langues étrangères euh, et que je connais bien, euh, la grande bretagne, il euh, y a quand même de façon paradoxale une attention portée au travail de la traduction considérable. J'ai appris la semaine dernière à la fin d'un débat avec David Diop qui a gagné le, le Booker Prize International l'année dernière, euh, que le, le prix est partagé entre eux, entre l'auteur et le traducteur. Et ce sont des sommes considérables. C'est exactement la même chose pour l'impact. Ganis Semiter vient le remporter, le, le prix IPAC en, en Irlande, qui est un très gros prix littéraire, très richement doté, et le traducteur a la moitié de l'argent, euh, la traductrice pour, pour lui, ce qui, euh, qui m'a surpris, parce qu'en France, ça n'existe pas. Il y avait un de la traduction, il y en a plein encore. Il encore un moment, le, le prix Coindreau, il a disparu pour ce qui nous concerne à mais il y a encore plein de prix. J'ai pris la SGDL, il y a toute une série de prix qu'on ferait. Quand on regarde à la fin du, de la revue Translittérature, à chaque fois, il y a plein de prix. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste qu'à vous remercier. Merci à vous. Merci à toi.